Je pense que les plus observateurs d'entre vous ont dû remarquer une petite différence. Un truc qui saute aux yeux. Bon, après deux ans et demi de bons et loyaux services, j'ai enfin changé de casquette. Ouais, eh, je sais, la casquette Nike noire que vous avez vu mm, à toutes les sauces dans des dizaines de vidéos a enfin rendu l'âme. Non pas qu'elle est rendue l'âme mais j'ai enfin décidé de euh, la remplacer. Je suis sûr que euh, vous avez remarqué que je l'aimais bien et il y en a même certains qui ont dû se faire la remarque. ça ah, Zach, il change pas beaucoup de casquettes quand même hein. c'est un peu un cradingue hein. Ouais, suis un peu un cradingue. En plus franchement elle commençait à puer un petit peu tu vois, mais l'odeur de chèvre, mais pas le chèvre qu'on apprécie, genre le chèvre chaud tu vois, c'était vraiment genre de, de, de l'odeur d'entrejambe quoi, du chèvre chat ça, ça, ça puait vraiment donc aujourd'hui on va dédicacer cette nouvelle casquette et on va également bah, vous proposer un truc que je vous ai pas proposé depuis quelques semaines on va aller sur modern warfare <rire> Mais on va pas aller sur warzone c'est bon warzone j'en ai marre warzone c'est bon là il faut toujours la même chose top 1 of the world 40 kills avec machin kilo snipe c'est bon la flemme oh la flemme la flemme c'est bon frère donc aujourd'hui bah, on est sur warzone et on est sur warzone euh, pc du coup et sur warzone on est en bah on n'est pas sur warzone du coup on est sur warzone à la manette mesdames et mes messieurs Bon désolé je faisais des petits réglages Donc nous sommes sur Warzone à la manette hein, Et surtout on est à la batteuse Wouh Je pense que vous savez que chaque année J'aime bien vous faire des petits gameplays Avec cette arme qui est la batteuse C'est une arme du diable hein. Et je me faisais insulter à l'époque Black Ops 3 Regarde moi ça Je me faisais insulter à l'époque Black Ops 3 tu vois. Parce qu'on me disait Oh Zach, t'es un bâtard Puis, Je joue à la Hé ouais, Je suis un bâtard Bien sûr je suis un bâtard Mais c'est marrant de jouer à la batteuse Franchement c'est le En fait et surtout que c'est Oh la la On est en vie, on est en vie, on est en vie, on est en vie Donc là pour le coup j'essaye pour la première fois manette PC Ça sert à quoi manette PC Ça va sert à voir la fluidité du jeu sur PC Et euh, l'avantage du gameplay manette Parce que je suis bon clavier-souris mais je suis meilleur manette Mais en fait le jeu sur PS4 j'en pouvais plus Comme une meuf qui courbe un peu le dos pour grossir son cul tu vois Je le trouvais très très rigide le jeu sur PS4 Enfin le jeu sur PS4 pardon Donc du coup On est là, on essaye La la la la la la, la. Y'en a au grand top La la la la la la la Les champs du stade, enfoiré Je suis pas content, regardez, je boude est double, ouais. Hop là C'est bien la batteuse, hein même si on se sent un peu lourd avec, c'est lourd Moi bon, je vous ferai pas la blague de on dirait que t'es dans la peau de Zack Nani, c'est bon hein cette blague d'une, je l'ai déjà assez faite. Et de deux, euh, là tout à l'heure, il s'est passé une action dans chez moi, j'ai pas apprécié. Il s'est passé une action, c'est moi, je l'ai mal pris. Il Y'a ma sœur, elle vient dans ma chambre, moi elle toque, tu vois. Elle toque, elle me dit, euh, J'ai reçu quelque chose. Je dis, Ok, très bien, t'as reçu quoi Et là, elle reçoit quoi Elle me montre qu'elle a reçu une balance. Tu veux te peser Mais qu'est-ce que je veux me peser De quoi je me mêle déjà là Eh, hey, on est où C'est comment ça, je viens, tu veux te peser On parle pas des sujets qui fassent d'accord Bon, du coup, je me suis pesé. Mais c'était fâcheux. Wouhou! Faites sa mère la batteuse! Le sentiment de puissance, on rush, on va avancer, regarde! Ouhou ça pour moi c'est du rush, hein. Avancer de 3 mètres c'est du rush, hein. Je suis essoufflé. Oula! On a un kill de la dame, donc faut pas qu'on canne là en fait. Et voilà, on a nous avons vous désormais la dame mesdames et messieurs. Le double qui a été fait de la part de Zach Nani. Le trip de la part de Zack la série de Nice de la part de Zack NON oh Je n'avais pas vu, mais elle est Du coup, elle vient pour me proposer de me poser Euh... J'étais pas très content En plus, vous l'avez vu, c'est un peu une troll, quoi D'ailleurs, je vous remercie, hein, encore une fois Pour euh, la vidéo que j'ai fait euh, sur le repas du ramadan C'était lourd, et en plus, dans vos commentaires Vous avez été majoritairement respectueux Donc, enfin, même pas majoritairement Vous avez quasiment tous été respectueux Quasi personne a dit de dinguerie Et ça m'a fait très plaisir Parce que même, eh, même mon père, il a regardé Même mon père, il a regardé les commentaires, tu Tu franco s'il avait eu des insultes, il aurait pété été incapable. Non, même ma petite sœur, ça lui a fait très plaisir. C'est vrai qu'il y avait des petits moments de complicité. Et puis Zach, le, le, le, le, le, le cuisinier commence à s'imposer dans mon cœur. On peut commencer à apprécier ces vidéos comme ça. Donc ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir diversifier un peu le contenu et que vous kiffiez comme ça, tu vois. coup, ça m'a motivé à réfléchir à d'autres contenus IRL que je peux faire comme ça et que je suis arrivé à plusieurs conclusions. Et ces conclusions, vous allez pouvoir les voir dans les prochaines. Oh là, là là là là, je suis dégueulasse. Enfin, je suis pas dégueulasse. Je suis horrible, mais pas dégueulasse. Hop là Range-moi ce C4, monsieur Range-le-moi, ton C4 Et donc, du coup, pour répondre à la question qui, je sais, vous intéresse un peu tous, hein... Je me suis pesé, et oui, je pèse lourd. Je pèse lourd, j'ai pris un peu de kilos. En vrai, pas tant que ça. En vrai, j'en rajoute parce que j'ai pas pris spécialement de poids, en fait. Je fais à peu près le même poids que j'ai fait en rentrant dans le confinement. Donc. Et moi, j'ai un peu de chance, là. C'est un pote à moi qui est coach de Oh Laisse-moi mon trip, monsieur C'est un pote à moi qui est coach sportif privé. Donc je vais pouvoir aller à la salle avant la reprise officielle. Vous aussi soyez youtuber et vivez la vie pleine de privilèges Alors effectivement, j'avais pas vu le score du point stratégique. C'est honteux, hein. 100 à 15, tu sens que l'objectif n'a pas été au cœur de mes préoccupations. De préoccupation. Oh oh la, série de ba... oh la série de baisers <rire> Regardez-moi cette quad feed La quad feed batteuse Il est où Il est au grand top, c'est sûr. Euh, genre top euh, Genre grand top euh. Regarde, je suis genre grand top Je monte au grand top Je serre qu'à ça Je prends les gens de haut euh, Genre grand top, on se marre bien hein Enfoiré, ouais. Bon, là, on va essayer quand même de passer dans une deuxième phase, les gars. On va essayer de passer dans une phase, gagner la game parce que... Hop là, après un mec, super. Un deuxième, très bien, ça se passe. Est-ce qu'il y a un Jean Grand Top ici Oh non, oui, il y avait un Jean Grand Top Jean Grand Top, on te déteste Chaud. Chaud. Triple Je reste en vie. Super, super. On va reprendre le duel, bien entendu. Oh non C'est quelqu'un qui a spawn Il reste plus beaucoup de temps. Go dans le point, go dans le point, go dans le point. Ouh Une petite défaite, mais... Oh <rire> Le sujet qui fâche. Zach se plaint souvent que ses alliés ne jouent pas l'objectif. Disons que cette game n'a pas mis l'objectif à l'honneur. Bon, 42 kills malgré tout, hein. 40 de 15 Un petit retour à la PKM, mon gars Vieille péniche, mode speed de mode de jeu sur les quatre Rush, Shipment et Shoothouse. En fait, oh les arnaqueurs Oh les arnaqueurs Ils avaient appelé ce mode, les joueurs code ne veulent qu'une chose, et je crois que c'était déjà la même chose. Alors je crois que dans ce mode de jeu, c'était que Shipment, mais en fait... Vieille péniche, arrêtez C'est quoi ça hey, Essayez pas de rendre ce mode noble d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui, on va là-bas pour extérioriser nos envies les plus pressantes. Tu vois, ce mode-là, c'est un petit peu l'équivalent de la masturbation. Hein. On va dans ce mode pour, euh, voilà, tu vois, donner tout ce qu'on a au sein de notre corps. Vieille péniche, comment ça, vieille péniche Bientôt, ce vieux mode de bourrin, ils vont l'appeler <rire> un truc style... Livre noble <rire> Bientôt ce mode de bourrin ils vont l'appeler un truc stylé encore Tu vois style noble terrain <rire> Oui noble terrain oui Alors que ça ressemble plus à un jeu de la biscotte collectif Mais bon ce n'est que mon avis Ouais ouais ouais la mise à jour Bon il y a eu une petite mise à jour là Bon j'ai regardé une mise à jour des sélections hein, c'est rien du tout Tu sais tu connais la mise à jour qui te met à 19h Qui fait 200 mégas et puis après tu vas te dire 200 mégas qu'est-ce qu'il y a dedans <rire> ah, Apparemment je ne suis pas le seul amateur de jeux à la batteuse Merde Ok, on est tombé face à une team de scrub, là je vais me faire défoncer. Là, là, là, là, là, ça risque d'être chaud. Là, je vous l'annonce. Il y a de la difficulté dans cette game. Et tu sais, mise à jour des sélections, toi, t'es là, ok, mise à jour des sélections, ils ont mis à jour quoi dans les sélections Et puis là, tu regardes, euh, nouveau skin dans la, dans la boutique. Ah, d'accord. en parlant des skins, là, Activision, bande d'enfoirés, mettez un code créateur Je veux un code créateur, ça fait 10 ans, que je joue à Call of Duty, je veux me faire du bif je veux des sous, j'ai vu vos chiffres, bande de... Arracheur de dents, là J'ai vu vos chiffres, les transactions digitales, ça marche bien chez vous, hein, bande enfoiré Mettez le code créateur, nous, ça fait 5 ans, on fait des vidéos code, on n'en peut plus On veut croquer dans le gâteau, nous aussi, le gâteau est succulent Partagez, sortez le gazac de la health Je veux me faire des sous, je veux que les gars me soutiennent <rire> Nous, on n'est jamais allé sur Fortnite, on a fait 2-3 vidéos maximum, sinon on a fait du code tout le reste de notre vie Bon c'était un cri du cœur, ça va, on rigole un peu. Ça, va, on rigole un peu. Oui monsieur. Oui monsieur. Oh non, laisse-moi mon trip monsieur. Ah mais t'imagines en vrai, ils nous foutent les codes créateurs. Ah ça va rouler sur l'or hein Là récemment tu vois YouTube l'algorithme il a ressorti des vidéos un peu pour tout le monde tu vois dans les suggestions etc Moi par exemple récemment j'ai eu une vidéo de SkyRose, Rose euh, pourquoi je vis au Mexique Le triple Hop Quadra Wouhou la série de 5 de Zach Attention attention attention je vais me cacher pour recharger c'est chaud. J'ai une vidéo de Skyros. Pourquoi est-ce que je vis au Mexique Euh, d'accord, super. Pourquoi je vis au Mexique Tu vois, c'est bien, c'est marrant de revoir des anciennes avec sa tête de l'époque et tout. Mais frère, s'ils si mettent le feu créateur, il va refaire une vidéo 2020. Hein. Et pas pourquoi j'habite au Proche, je vis au Mexique. Ce sera une vidéo pourquoi je vis à Las Vegas, mon gars. Hein. <rire> il aura trop de thunes, t'es où Oui, alors ici, je vous présente mon appart. Je vais pouvoir finir la piscine. Merci, les gars. Wouhou On a tous envie d'avoir le traitement de Michou Gaming. C'est fou Gros Michou il a fait des vidéos Fortnite, il a eu des dizaines de milliers d'utilisations sur son code, maintenant qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles, gros Il est trop bien, il est relax dans sa vie, il fait des vidéos totalement autres La la la la la la, la. Bon ouais, c'est bien, cette game. Premier kill. Deuxième kill. Jean Top, je te déteste Jean Top, personne ne t'aime de PKM. Allez oh, monsieur Vous direz jamais à quel point j'exècre les mecs qui vont au grand top sur Rust Vous rendez malade Analyse sociale, mais personne vous aime Tout le monde vous déteste Oh là là là là ce triple monsieur Mais même pas que tu peux aller là Jean Grand Top pour votre ta mère Tiens Jean Grand Top. On mère, hein. oh, top. Je dégage. Je me suis tué moi-même. Wouuuuuuuuuuuuuuuu Jean Grand Top Bon, j'avais dit que j'avais plus jouer l'objectif sur ce, cette game, bah je sais pas, hein. Oh, on est passé le 3 à 4 gros. <rire> le glow up, t'es ouf. Bon et bah ben voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine les frères, ne soyez pas des gens grand top Bisous.